L'ulna est l'os postéromédial de l'avant-bras. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'un os long paire et asymétrique qui forme avec le radius le squelette de l'avant-bras. Il est plus long que le radius avec lequel il est articulé à ses deux extrémités. Comme tous les os longs, l'ulna est composé d'un corps, c'est la diaphyse, et de deux extrémités, c'est bien les épiphyses proximales et distales. En ce qui concerne l'orientation, l'ulna présente une tête qui se trouve en bas au niveau de la petite extrémité, et donc la grosse extrémité se trouve en haut, la concavité de cette extrémité est en avant. Anatomiquement, il s'agit d'un os triangulaire à la coupe en tiers moyen de cette diaphyse, et donc automatiquement, on lui décrit trois bords et trois faces. Les faces sont la face antérieure, la face médiale et la face postérieure. Alors, la face antérieure est légèrement creuse, la face médiale est convexe, et la face postérieure est orientée en arrière et en dehors. Les plus larges en eau au combat, elle présente une crête qu'on appelle la crête supinatrice ou bien la crête verticale. Les bords sont le bord interosseux qui est le plus tranchant, le bord postérieur et le bord antérieur. On passe aux extrémités. Bon, on commence par l'épiphyse proximale. C'est elle qui s'articule avec l'humérus. Elle est plus volumineuse que l'épiphyse distale. Et elle comprend deux excroissances osseuses ou bien deux processus. Le processus coronoïde et le lécran de l'écran ou bien le processus sur l'écranien est une saillie verticale postérieure alors que le processus coronoïde appelé aussi l'apophyse coronoïde est une saillie horizontale antérieure et latéralement creusée par l'incisure radiale. Ces deux reliefs osseux présentent l'incisure trochléaire qui est la surface articulaire avec la trochlée humérale. On passe à l'épiphyse distale. L'épiphyse distale est formée par un col une tête et un processus qu'on appelle le processus siloïde ulnaire. Le col est cylindrique, à grand axe vertical, convexe et lisse, et il est libre de toute insertion. La tête ulnaire est la partie ronflée en forme de portion de cylindre plein arrondi, et s'articule avec le radius. Le processus siloïde ulnaire est la partie en forme de cône. En ce qui concerne l'anatomie fonctionnelle, L'ulna permet en synergie avec l'action du radius les mouvements de pronosupination de l'avant-bras. La pronosupination est composée de deux mouvements, qui sont le mouvement de supination qui permet d'orienter la paume des mains vers le haut, et le mouvement de pronation qui permet d'orienter la paume des mains vers le bas. Juste avant de terminer, il y a un petit point que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo et que je dois préciser. L'ulna était appelée cubitus dans l'ancienne nomenclature. Donc si vous trouverez, bien vous croisez le mot « cubitus » ou « bien cubital » dans votre cours, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Voilà, merci de votre attention, j'espère que la vidéo vous est utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ciao